Hello, hello C'est Mathilde et c'est pas Lingen, ni Marélie, ni Karine. Je suis ravie, ravie de te retrouver pour cet audio boost du calendrier de l'avant 2022 coach en mission. Alors pour moi c'est un véritable honneur franchement de te faire ce vocal là puisque euh, l'année passée j'étais à ta place et c'est moi qui écoutais les audios, les vidéos et toutes les surprises en fait que l'équipe Coach en Mission avait à partager. Et Aujourd'hui je te parle alors que du coup je suis bah, de l'autre côté et je suis très contente parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te partager mon retour d'expérience depuis mes deux ans d'entrepreneuriat et de coaching mais en faisant un focus particulier pour te partager les cinq grands apprentissages que j'ai eus grâce à Roulement de tambour, la communauté. En fait, ça fait deux ans que je me fais coacher. Deux ans que je suis lancée et deux ans que je me suis faite coacher. Et tu vois, si on m'avait dit il y a trois ans, euh, Mathilde, euh, tu vas avoir besoin toutes les semaines de voir des gens pour te sentir bien et avancer, Clairement, j'y aurais pas cru. Hein? Alors moi, je te replace le contexte de nature introvertie, donc besoin d'être seule pour me recharger. Et puis surtout que j'avais aussi quitté mon ancien boulot parce que... Euh, alors, il y avait plein d'autres raisons, mais il y en avait une principale aussi qui était que j'en ai eu marre des gens. Vraiment, j'en avais marre des gens. Et j'étais super attirée par le fait de bosser seule, pour moi, rien qu'avec moi, sans rendre de compte à n'importe qui, etc. C'était un vrai kiff. Mais en fait, ça l'était au début. Et aujourd'hui j'ai envie de te partager les apprentissages que j'ai vus grâce à la communauté et à toutes ces personnes incroyables que j'ai eu la chance du coup euh, de côtoyer, que je côtoie encore aujourd'hui et qui continuent à me faire grandir. Donc comme je te le disais, c'était plutôt au début, hein, cette idée de vouloir absolument euh, bosser seul, rien qu'avec moi, que pour moi, etc. Et j'ai envie de te faire un petit parallèle qui a peut-être te semblé un peu bizarre, mais euh, dans mon enfance j'ai un souvenir en particulier, euh, qui était que une fois mes parents avaient euh, reçu des amis et en fait euh, ils avaient fait des flageolets. et je voulais juste pas goûter en fait les flageolets. genre je me disais vraiment mais euh, ça a pas l'air ouf hein. ça a vraiment pas l'air ouf et en fait j'ai regretté très vite parce que après avoir assez râlé hein, tu sais vraiment quand t'as assez râlé et que t'es enfant tu finis par goûter avec une vieille tête Vraiment la tête de l'enfant, tu vois, qui ne veut pas goûter, mais qui finit par goûter, et rien que sur sa tête, s'il il pouvait écrire en gros, en gras, que c'était vraiment pas bon, alors qu'il avait même pas encore goûté, on était clairement là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était archi bon. archi bon. Et j'ai regretté. J'ai regretté parce que je m'étais trop engagée, tu sais, dans le, dans, le, dans le râlage, alors ça se dit certainement pas, mais c'est pas grave, que je pouvais pas revenir en arrière. Je pouvais pas dire « Ah, mais finalement, c'est trop bien, etc. Les flageolets, trop cool. <rire> Allez-y, j'en veux, etc. » Non, non. Mon ego de Mathilde, 8 ans, m'en a clairement empêché. Et là, tu devrais peut-être te dire euh, « Mathilde, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte ça Est-ce que je suis bien dans le bon calendrier de l'avant Comment ça se fait qu'on me parle de flageolets ?» <rire> et oui c'est vrai que chez Coach en Mission on prend souvent des analogies liées à la nourriture Mais c'est parce que franchement il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire et ça s'y prête toujours très bien Revenons du coup à nos moutons euh, Je te parle pas de flageolets parce qu'en réalité bon bah, les flageolets c'est les flageolets quoi Enfin c'est pas non plus de truc même si ça peut être très bien cuisiné Aujourd'hui je veux te parler de ça parce que en réalité le mot important dans ce que je t'ai partagé c'est le mot regret Et je veux pas que tu regrettes en fait de ne pas avoir goûté plus tôt à ce qu'une communauté d'entrepreneurs et de coachs pourrait t'apporter. Une communauté, du coup, d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi pourrait t'apporter dans ton quotidien d'entrepreneur quand tu veux te lancer ou que tu es déjà lancé et que tu cherches, bah, du coup, à vivre de ta passion. Du coup, je vais te partager cinq grands apprentissages que moi, j'ai pu, bah, du coup, vivre, euh, et expérimenter grâce, du coup, à la, à la communauté. Alors, le premier que j'ai envie de te partager, c'est que, pour être totalement honnête avec toi, quand je me suis lantée, j'étais vraiment réfractaire au coaching de groupe, moi. Je me disais, ah non, mais le groupe, je vais, je vais tomber sur qui, etc. Bref, je te passe les, dé je te passe les détails, hein. Ça, c'est mon petit caractère. Et en fait, ce format m'a vraiment ouvert les yeux il m'a ouvert les yeux sur ce premier apprentissage qui est que je me suis rendu compte que j'avançais grâce aux problèmes des autres. Car je vois des autres, du coup, que je n'ai pas vus chez moi, premièrement. Et de se rendre compte que je peux aussi aider d'autres personnes à aller plus vite. Et ça, quand on est coach, c'est quelque chose qui nous nourrit aussi. Je pense que ça te parle ce que je te dis. Là où avant, dans mon ancienne vie professionnelle, je voyais les autres comme des ralentisseurs, j'ai commencé à voir les autres comme de véritables accélérateurs, grâce à leurs difficultés qu'ils osaient aussi exposer. Donc ça, c'est le premier apprentissage pour moi qui a été énorme. Puis le deuxième que je voulais te partager, c'est que, en fait, en tombant sur les bonnes personnes, en faisant confiance à mon intuition, et donc en étant accompagnée par les bonnes personnes, la bonne personne, parce qu'en réalité, alors je me suis fait accompagner de différentes façons, mais... Je travaille en tant que cliente chez Lingen depuis un an et demi, donc ça commence un peu à remonter. J'ai eu l'occasion, en fait, grâce à toute la communauté que Lingen, du coup, et marie et Karine avaient déjà créée, de pouvoir, à mon tour, créer des liens redoutables. Tu sais, ce genre de liens qui, aujourd'hui, font, en tout cas, que je sais que je ne serai plus jamais seule dans mon activité et que j'aurai toujours, toujours quelqu'un qui me comprend à 1000%. Car on a grandi en fait dans la même communauté, car on a exposé des difficultés similaires et des fois différentes car on a pu avancer sur des sujets là où je suis pas en train de dénigrer, tu vois, l'impact de ton entourage, etc. Mais c'est jamais pareil. Sauf si ton entourage fait partie de la même communauté et coach, etc. Mais généralement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça reste des exceptions. Un troisième point que je voulais aussi te partager, c'est que finalement, euh, être entouré des bonnes personnes au niveau pro et dans mon aventure entrepreneuriale, ça a été aussi une façon pour moi de recevoir de l'amour. Pourquoi Parce que finalement, tu te sens entraîné, tu peux euh, du coup, bah, on se félicite les uns les autres, là où nous-mêmes on le ferait peut-être pas, il suffirait que tu sois un petit peu comme moi avec tes tendances du coup à pas trop te féliciter. Bah voilà, quand tu as plein de gens en, fait, euh, en Zoom qui te disent à quel point c'est génial ce que tu as fait, bah, je peux te dire que vraiment tu ressors de la session et tu te sens véritablement mieux. Et aussi bah, des personnes avec qui finalement tu peux aussi euh, demander de l'aide <rire> si nécessaire. Nous on a beaucoup dans notre programme des, bah, du coup, des clients qui s'entraident entre eux, euh, qui gratuitement et de façon totalement en fait, euh, bah, offerte et avec amour en fait, euh, se donnent de l'aide et se permettent du coup d'avancer mutuellement. Et ça c'est vraiment vraiment beau à voir et à vivre c'est sûr. Quatrième point que je voulais partager avec toi, c'est que je me suis aussi rendu compte finalement que je ne voulais plus jamais travailler seule. Qu'en fait, euh, être seule dans mon business, c'était plus drôle. Ce n'était plus drôle, ça ne m'amusait plus. Euh, et là où tu vois, avant j'aurais peut-être eu peur, enfin même pas peut-être, où j'avais peur de la concurrence, euh, parce que bah, j'étais pas sûre de moi, euh, bah, aujourd'hui je peux te dire que la concurrence, c'est pas que je la vois plus, mais c'est que je l'embrasse en fait. Parce que... Vivre en communauté, enfin vivre, on dirait que j'ai partagé vraiment genre des moments de vie, <rire> mais c'est un petit peu ça en fait, en virtuel et puis aussi en présentiel parce qu'on a eu des, des rencontres et, et des moments chouettes comme ça, ben en fait ça te permet aussi d'agrandir ton état d'esprit si tu veux, de l'élargir et de voir vraiment l'abondance en fait, de te rendre compte que euh, tout le monde a besoin de tout le monde et que c'est ça qui fait que c'est beau et que finalement c'est peut-être un truc que tu as déjà entendu mais que le gâteau en fait ne fait que s'agrandir en fait et donc c'est pas une question de là j'ai pris ça il me reste plus que ça etc un tel me prend mes clients c'est pas du tout comme ça en fait et c'est en étant avec les bonnes personnes dans une communauté qui te ressemble bah, en fait où ça te permet du coup de te rendre compte de ça et aujourd'hui toutes les personnes que j'ai côtoyées en tant que coach je les vois véritablement comme des confrères, comme des consoeurs, et même comme des ressources, tu vois. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en accompagnant certaines personnes, ou en voulant les accompagner, si je me rends compte que je suis pas la bonne personne, je suis ravie de me dire que j'ai des personnes vers qui je peux les renvoyer, qui seront 100% compétentes et en qui j'ai une confiance absolue pour les aider à avancer. Et puis le dernier point, du coup, que je voulais te partager en termes d'apprentissage, c'est le suivant, c'est que j'ai énormément gagné en assurance, en affirmation et en confiance en moi grâce à tous ces autres coachs qui m'ont aidé à avancer, en fait. Parce que dans les moments où tu peux venir dans un espace sécuritaire, où tu peux te confier sur une peur que tu as, peur de faire un lancement, peur de, de partager, en fait, un message sur les réseaux sociaux ou autres, sans te faire juger, laisse-moi te dire une chose, ça, clairement, ça n'a pas de prix. Mais je pourrais te dire tout ce que je voudrais aujourd'hui, Lingen pourra le faire, Mareli, Karine, on pourra le faire dans tous les contenus qu'on veut et d'autres coachs le feront sûrement. Mais ce que j'ai envie de te partager, c'est que tu devras essayer pour te rendre compte. Un peu comme moi et les flageolets, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un focus, vraiment, dans notre programme phare qui s'appelle PCM, le programme coach en mission. Et en fait, pour le mois de décembre, on a voulu aller encore plus loin et on a décidé d'offrir un bonus exclusif pour tous les nouveaux clients qui vont nous rejoindre ce mois-ci. Cette nouveauté c'est quoi Ce sont des sous-groupes de mastermind en petits comités pour créer une dynamique de groupe encore plus riche pendant lesquelles tu seras finalement avec les mêmes coéquipiers, coéquipières pendant six mois, avec un focus vente. Parce qu'on sait que la vente, c'est un des plus gros blocages chez les coachs. Pour apprendre à vendre ton coaching de la façon qui te ressemble, avec cœur et passion, et puis tout en étant soutenu ensemble du coup pour avancer. Et c'est totalement offert si tu nous rejoins ce mois-ci, alors ne tarde pas trop pour prendre un appel parce que pour que tu puisses en être, on a besoin du coup de communiquer aussi avec toi, de savoir si ça va marcher, si ça va matcher et puis pour qu'on t'aide à avancer en communauté du coup et non pas pour que tu goûtes des flageolets mais que tu goûtes véritablement au pouvoir que peut t apporter une super communauté de coachs qui te ressemble. Alors j'espère dans le programme te voir bientôt puisque je suis dans le programme. Et sinon, bah, on se dit à tout bientôt dans un prochain audio.